Merci, Madame la Présidente. Euh, Madame la Secrétaire d'État aux Affaires Européennes, également Secrétaire Générale à la Coopération entre la France euh, et l'Allemagne. Euh, je peux évidemment pas m'empêcher de parler des 60 ans du traité de l'Elysée. Pour moi, toujours un miracle, la réconciliation franco-allemande. Et un miracle, après 40 ans en France, je suis arrivée il y a 40 ans, si vous me le permettez, sans parler français, de, de, de pouvoir être aujourd'hui ici et de prendre la parole sans que ça pose plus de problèmes que ça. Et ça, on a, je mesure dans ma vie le chemin parcouru. Et je voudrais rappeler une autre date, le 9 mai 1950, la, euh, le discours de Robert Schumann. Un acte fondateur qui a en réalité permis cette réconciliation franco-allemande. Et je n'ai jamais compris pourquoi la France n'est pas plus fière de ça. C'est la France qui a tendu la main à l'Allemagne avec énormément d'audace et de vision. Nous avons certes divergences, mais nous avons surtout aussi un socle commun. Nous sommes attachés à l'état de droit, à la démocratie. Nous sommes derrière l'Union européenne et nous soutenons sans faille le peuple ukrainien, qui nous montre aussi aujourd'hui une chose extrêmement importante. Il n'y a pas de bonheur sans liberté. Il n'y a pas de liberté sans courage, sans audace. Est-ce que nous, aujourd'hui, on a encore cette audace Et aujourd'hui... Ben, nous avons accordé ce statut de candidat à l'Ukraine. Ça va être une discussion très difficile entre nous, mais en réalité, on en a besoin d'élargir. Et on a besoin, par contre, aussi d'une réforme institutionnelle de l'Union européenne pour que qu'on soit en capacité d'agir. Madame la Secrétaire d'État, avec votre homologue Anna Lurman, vous avez euh, mis en place un forum d'experts hier. Vous êtes venue hier pour parler justement des dispositions qu'on peut prendre pour donner un coup de pouce dans cette Union européenne qui il doit faire face à des défis extraordinaires aujourd'hui. Quelles sont les démarches à suivre Merci.